Bonjour, le secret du jour c'est comment faire son yoga, comment faire sa salutation au soleil par exemple quand on est un peu cloué à sa chaise, je veux dire je me suis accidenté ou j'ai mal au genou ou mal au dos et ma position vraiment raisonnable, confortable, c'est surtout position assise. Je tiens difficilement par exemple ma position debout, que je sois soit en convalescence soit que je sois cloué à ma chaise ou à mon fauteuil roulant, restez avec moi. Je vous conseille de trouver une chaise suffisamment stable pour que lorsque vous avancez sur la chaise, vous puissiez tendre les jambes et avoir une bonne stabilité, un bon équilibre. Le mieux ce serait d'avoir les pieds joints, mais si vous ne vous sentez pas stable, pas de problème, vous écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Imaginons que vous puissiez avoir les pieds joints. Vous le voyez, mes pieds sont pointés, mais on peut très bien le faire. Pieds flex, pliés. Ça, c'est ma position de départ. Remarquez qu'avec les mains, elle ressemble à la position de salutation au soleil. Je me souviens que le plus important, ce n'est pas les mouvements du corps que je vais faire. Ça, n'importe quel gym au monde peut m'y entraîner. Mais le plus du yoga, c'est l'ancrage dans l'instant présent. Avant de commencer mes mouvements, au cœur de ma position de départ, je m'ancre dans l'instant présent. Le chant des oiseaux. Ma respiration ujjayi dans la gorge. Si elle ne vous est pas familière, je vous mets le lien de la vidéo dans la description au-dessous de cette vidéo aussi. Allez, je me suis ancré dans le présent. J'ai ma respiration profonde. Je vais pour l'instant décrire chaque étape et puis après nous en ferons une ensemble, une à gauche, une à droite. Ma position de départ. Puis, ma première position, je peux faire un cercle des bras, je joins mes mains, je monte et je recule très légèrement. Photographiez bien, c'est la première posture. C'est comme si on avait l'intention de faire un très léger dos creux. La deuxième position, les bras restent tendus et descendent vers les jambes tendues. Évidemment, comme on n'a pas la même souplesse, les mains seront plus ou moins basses en rentrant bien le menton. La troisième position, regardez, vous allez reculer votre pied gauche et fléchir votre jambe droite pour amorcer un dos creux, une main sur chaque cuisse. Puis vous allez mettre les jambes fléchies et pousser en dos rond. C'est important que vous poussiez vos genoux. Puis toujours jambes fléchies, vous allez tirer vos genoux pour un dos creux, puis vous allez descendre un bras de chaque côté, le plus bas et peut-être les bras le plus reculés possible en rentrant bien le menton, c'est la détente, puis c'est les mêmes positions mais à l'envers, donc c'est un dos creux, je tire mes genoux, c'est une inspiration, je pousse mes genoux, bras tendus, en rentrant mon menton, puis c'est ma jambe gauche qui va être avancée, jambe droite reculée, une main sur chaque cuisse, c'est un dos creux, puis jambe tendue, je la souplesse sur les jambes. C'était la deuxième position. La première, elle était là-haut. Et je souffle pour revenir à ma position de départ, tout en gargeant mes jambes tendues comme je l'ai depuis le début. Ça vous va donc souvenez-vous, on alterne toujours l'inspire quand on ouvre la poitrine et qu'on étire le dos, et l'expire quand on rentre le menton et qu'on rentre le ventre, dos rond. Je vous propose d'en faire une à gauche, puis une à droite, sans s'arrêter, tranquillement. Pour l'instant, bien sûr, vous suivez votre rythme. Vous allez remarquer que je compte à peu près 4 temps pour chacune des phases, que ce soit une inspiration ou une expiration. Mais après, vous pourrez suivre votre rythme, ou plus rapide ou plus lent, suivant celui qui vous correspond le mieux. On essaye ensemble Allez, position de départ. Ancrage dans le présent. Seul l'instant présent existe. Alors avant de commencer, j'expire. Inspire. Souffle. ma jambe gauche qui recule, ma jambe droite se plie, une main sur chaque cuisse. Pieds joints, jambes fléchies, je pousse mes genoux. Je tire mes genoux, inspire. Et souffle. C'est la position qui correspond à Balasana, l'enfant. Je reviens en dos creux. C'est ce qui correspond au chien tête en bas. C'est ma jambe gauche qui va être devant. Plus jambes tendues, je descends. J'ai presque fini ma première position de départ, j'ai toujours mes jambes tendues. C'est le côté droit qui va commencer. Donc c'est ma jambe droite qui recule, une main sur chaque cuisse. Doron, bras tendus. Puis je tire mes genoux, dos creux. Dos menton rentré. C'est une expiration. Et je reviens à mon dos creux. Délicat. Extrêmement calme. Souffle. Ma jambe droite reste devant. C'est ma jambe gauche qui recule. Mes jambes sont tendues pour ma souplesse devant. Je remonte. Je conseille de rester en respiration profonde, encore un ou deux cycles, les yeux ouverts ou fermés, avant de vous détendre, et la détente la plus simple ici, pied largeur des hanches, et je relâche mon dos, je laisse faire le poids du corps, le poids de la tête en respiration passive, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a aidé, aidez ceux que vous aimez en leur envoyant cette vidéo. Et si vous voulez encore plus de bien-être, n'hésitez pas à me laisser votre mail, je vous donne le lien juste dans la description et je vous envoie aussitôt mon guide bien-être comment avoir un yoga complet, heureux, simple et efficace. Vous prenez soin de vous hein Allez à bientôt